Ah c'est un chargement, c'est bon ça, c'est oh bon. Ah excusez-moi d'avoir euh, 23 de ping alors que Sharky il en a que, il en a 46. Euh déjà c'est pas ping. Bah c'est pas pire. Ah non c'est Ah c'est pas le ping, hein. <rire> ah, ah, ping j'ai rien <rire> dit j'ai dit. Excusez-moi d'avoir euh, 23 de ping oh ouais, alors bah, que bien euh, la <rire> dégager le gars Non ça va Non non bouge pas putain bouge Oh la vite T'as vu comment les faire stresser là T'as comment ça va Et regardez on peut tout faire coirer d'un coup là Et regardez Oh merde Oh le nul Oh le con il a tiré des une <rire> lunette rose <rire> J'achète des lunettes <rire> Mais c'est déjà des... Mais mais ce, ça, ça, ça protège absolument tirs. pas, enfin c'est pas du tout Adonis <rire> C'est con. Ouais mais je les ai trouvées stylées donc je les prends. Elles sont trop belles <rire> C'était tranquille, c'était posé. Oh la la la Le bourrin T-bag, teabag Eh putain elles sont solides hein les.. Bah oui mais c'est du... impossible à le casser en fait Ah ça c'est du double brita... du double brita... J'ai le va un truc Les deux t'as ça droit Je vais tout droit Ah mais c'était difficulté c'était ça cette difficulté Putain la difficulté t'es sérieux là. Ouais c'est pas Mais quand, quand on fait en... Quand on fait en discret comme ça ça passe nickel hein bah ouais, c'est grave easy ouais Mais par contre quand, quand les flics ils arrivent on peut dire que là c'est... Ah oui mmh. c'est n'importe quoi C'est plus... Très... AHHHHH oh oh Non ai oh, je vais t'aider AHHHHH Je C'est chaotique Venez m'aider Venez m'aider NON Venez m'aider C'est bon je rejoint là j'ai mis un, euh, un nouveau masque trop cool. Hello guys Ah y'a un autre mec qui a rejoint la partie. Alors j'ai mis en prix oh, le... T'es sérieux mec c'est quoi ça Oh <rire> trop stylé T'as vu il est classe le mien euh, Mais toi putain mais mec toi c'est un diadème quoi c'est une petite couronne de merde. Euh, entre mes lunettes trop swag et mon diadème moi je suis la reine de la de... du dance floor. La reine du dance floor T'es tricheur toi. Ouais, c'est oui. un tricheur, encore, <rire> encore un tricheur. <rire> oui parce que j'ai le lance-flamme, regarde. T'es prêt Quoi as... Comment ça t'as le lance-flamme Regarde. <rire> mais et du coup c'est de la triche Mais non, mais en fait, j'ai mis un fichier à la racine de mon jeu qui me permet de débloquer tous les DLC. Et c'est pour ça que ça me met tricheur. Voilà. Ah. C'est un vrai tricheur. Oh, attends, fais voir, fais voir ta petite tête là. Putain il est beau. Allez, hein. venez voir, venez voir. Il est beau hein. Mais attends, mais c'est un homme ou une femme venez voir foire c'est une femme Oh putain Ça, c'est une femme, ça Ça, là J'avais un doute, en fait J'avais un doute Eh regarde Quand tu tires sur la machine à café, ça fait des trucs rouges Ça fait du café Quoi Non, mais regarde Ça fait des ronds rouges Pas du tout Ah oui, oui <rire> qui veut. <fait> <rire> non, ça marche pas, tu peux pas, tu peux pas. Ça prend deux secondes à s'ouvrir. en fait, tu peux couper des gens avec. Waouh T'as vu ça, c'est trop. Cool. Couper des cadavres, c'est gravement Ouais. <rire> non, non, des gens vivants. <rire> tu t'occupes des sacs euh... et il y en a d'autres hein, Gustave, hein. Tu es... Ouais, je sais mais je me charge en munitions là. D'accord. D'accord, c'était limité les si hein là. Pourquoi pas Vas-y. Euh... Ah mais les acheter chez le roi Merlin. <rire> Go chez le roi Merlin acheter des si Allez pour braquer les <rire> Pour braquer une moque <rire> J'ai une nouvelle arme super Motif fleur de lys Non c'est une modif d'arme D'accord Pour le Pour le m 308 Merci de me briser mes délires Sympa Ouais franchement c'est triste hein. Briseur de rêve Motif d'arme c'est un des trucs Nardiques euh... Oui Oui Alors. <rire> Oui Quoi tu mets le masque On met le masque tout de suite Bah on va buter tout le monde non Ok D'accord on s'est fait détecter direct Nickel Les flics arrivent hein C'est oui. <rire> quoi le bordel que t'as foutu wesh Mais, Mais il a sorti l'assi Je savais pas que ça faisait tant de bruit LOL Bien joué <rire> <rire> euh, le, le, le, le, J'ai un cadeau pour toi T'es où T'es là T'es mon plus beau modèle Ah, oh. merci <rire> un cadavre Oh putain <rire> Arrête <rire> Mes oreilles espèces d'enfant Merci C'est un c'est ca... un cadavre Oui c'est un, oui, un cadavre et tout le plaisir est pour moi Non mais arrête de me arrête de me fier tes cadavres Lucas. putain <rire> <rire> Arrêtez t'as vraiment trop de chance, on gâte trop ouais merci mais arrête de mettre ce putain de sac mortuaire ici là mais arrête <rire> c'est grave relou <rire> et là les médailles on peut pas les vendre un ou deux dollars Mais bah en fait euh, ouais je me demandais pourquoi on pouvait pas les récupérer c'est des médailles de guerre quand même c'est un minimum de d'importance quoi de valeur gg et on ferait pas une autre mission non moi je vais arrêter Quoi Quoi <rire> Comment Mais what the fuck Il y a un bug, c'est pas possible. <rire> Mais genre millions. Quand quarante millions. Mais what millions. Oh <rire> Ça fait de la thune, mon gars. Ah non, oh mon Dieu, Ça fait du bien aux monnaie ça. Ah là, ça. Euh, tu parles. Oh il a un masque, oh le bâtard. Oh pas moi. Un moi, objet infâme. Ouais mais c'est de la merde celui-là. Ouais mais t'as un crocodile. C'est grave stylé. Pas de crocodile. <rire>